Alors, on est sur une exploitation de polyculture élevage à côté d'Auch, à Le Boulin. Mm -hmm. C'est une exploitation de 120 hectares euh, en conventionnel, avec euh, quatre bâtiments de poulet label. Mes parents étaient aviculteurs dans le Tarn-et-Garonne, et moi j'ai toujours baigné la volaille. Ma formation agricole ça a toujours été dans la volaille, donc le but c'était de m'installer en volaille. Ah, il y a une petite un petit étang. Un petit étang. Alors, vous, vous appelez ça un étang ou on appelle ça un lac <rire> La, ouais, la culinaire en fait, ouais, ah, la fait on est dans le département du Gers donc on a cette opportunité de faire du poulet du Gers donc le poulet du Gers c'est un poulet label euh, d'un point de vue organisation du travail je suis agriculteur céréalier donc j'ai pas mal de boulot aussi sur les, sur les terres et le poulet du Gers permet justement de pouvoir travailler le soir et le matin donc il y a en gros pour quatre bâtiments on compte 3h et 30 de boulot par jour qui se font soir et matin et on a toute la journée pour travailler sur les, sur les cultures. Après le, d'un point de vue euh, image, c'est vrai que c'est un poulet intéressant aussi, euh, un poulet qui parcourt, euh, dans, dans, dans, qui va dans les parcours euh, manger de l'herbe, manger, mmh. fait, sortir. On a le temps d'en profiter aussi. Euh, je ne dis pas que les poulets standards sont des poulets de mauvaise qualité, pas du tout. Euh, mm -hmm. On a besoin de poulets standards, il en faut. Bon, moi, on a eu cette opportunité et ça m'intéresse davantage de travailler ce style de poulet. Is tyranny. Tyranny is les bâtiments tyranny ont été mis en place en 1996, ici, sur ce site. Donc, en 1997, j'ai planté d'abord euh, des alignements d'arbres. Euh, ça, c'était... Fortement conseillé par l'association Avigère, donc qui, qui, qui gère le, le poule du Gers. Mmh. Et euh, bon, j'ai vu que ça avait quand même un, un intérêt euh, important pour les volailles. Ça les mettait en confiance pour aller dans le parcours. Euh, mais bon, on avait toute une surface qui était enherbée, mais pas. il y, y avait une perte de place. À, à mon goût, il y avait quand même aussi une perte de place pour, euh, pour moi au niveau de la terre. Et pour les volailles, elles ne, ne parcouraient pas totalement dans, dans la, sur toute la surface. Euh, à côté de ça, il euh, y a une garenne qui est en place, dans laquelle j'ai aussi le parcours du, du bâtiment 2. Et là, les poulets est, sont présents dans toute la parcelle, picorent toute la journée, euh, a un comportement vraiment beaucoup plus intéressant en, en élevage, des, des animaux beaucoup plus calmes, euh, qui mangent au final moins que ceux-ci et euh, qui pèsent un peu plus. C'est étonnant, mais euh, ils mangent moins d'aliments et ils sont plus lourds et plus calmes. Donc euh, ça ne faisait que conforter le fait qu'il fallait absolument que je remplisse mon parcours d'arbres. De toute façon, c'est une place euh, qui n'est pas exploitée euh, au niveau culture, donc autant mettre en place un capital bois, qu'on retrouvera par la suite, alors pas forcément à mon niveau, mais au niveau de mes enfants ou d'un successeur, il y aura un capital bois en place. Alors, il ne faut pas être pressé, mais au moins on ne perd pas de temps. Quand on plante quelque chose, on l'exploitera par la suite. J'ai mis un espacement entre les arbres de 14 mètres. Alors 14 mètres, ça correspond, si jamais je veux remettre ça en culture, à... Bon, je suis en conventionnel, au niveau des outils de travail du sol et tout, euh, ça correspond à un travail sur 12 mètres. Donc il y a des, des rampes ou des demi-rampes qui peuvent faire de 12 mètres. Euh, les outils, c'est des multiples de 4, Donc tout va bien, on peut travailler sur 12 mètres et laisser un mètre de chaque côté au niveau des arbres. Euh, ça, c'est la, la première chose. Alors, il est vrai que j'ai mis euh, les plantations parallèle à la plantation, à la haie qui était mise en place en 1997. Donc ça aussi, il y avait un côté esthétique aussi. Euh, C'est quand même plus sympa d'avoir une courbe au niveau d'une parcelle qu'une euh, ligne droite. Et euh, après, dans le choix des essences, euh, j'ai choisi surtout des essences semi-précieuses euh, comme euh, le cormier, le noyer, euh, l'alisier et le poirier franc. Plusieurs essences, ça c'est nécessaire parce que dans l'exploitation de la parcelle, on aura un décalage au niveau des, des, de l'exploitation puisque ce sont des essences différentes. Par contre, c'est un temps qui n'est pas perdu pour moi puisque ça sera exploité dans, dans, dans plusieurs années. Il bon, ne faut pas être pressé. Mais euh, l'important, c'est de pouvoir euh, exploiter ces arbres euh, et, et, euh, et que financièrement, ce soit intéressant. La protection des bâtiments Contre les vents, Il est vrai que quand on démarre des, des poussins, il faut chauffer à 28 degrés, 30 degrés dans le bâtiment. Et quand il y a du vent, ce n'est pas toujours évident de tenir la température. Donc on utilise beaucoup de gaz. Et le fait de planter des arbres autour des bâtiments, ça les protège des vents. Mmh. C'est ce que j'ai fait sur l'autre site aussi. On a planté des, de façon à protéger le, le site, des vents dominants. Et là, euh, économie de gaz. Au niveau euh, fientes de volaille, on, on estime en gros à 20% des fientes de volaille qui restent dans, au niveau du parcours. Donc euh, gros intérêt, c'est que les fientes de volaille vont amender euh, les, les, le parcours et notamment les arbres. Les arbres vont pouvoir pomper ce, ces, ces, ces nutriments, et donc grandir et grossir euh, correctement. Euh, D'un point de vue sanitaire aussi, les poulets qui vont euh, coloniser au maximum le parcours, euh, le fait qu'il y ait moins de poulets au mètre carré dans un, dans un parcours, on ne peut pas parler de poulets au mètre carré, mais enfin, la densité sera euh, beaucoup moins importante et répartie sur tout le parcours. C'est un gros, gros intérêt sanitaire aussi, il euh, y a moins d'effets de, de surpopulation à certains endroits. Le, le poulet suit le soleil. et Au fur et à mesure que l'ombre avance dans le parcours, les poulets avancent dans le parcours. Donc c'est hyper important d'avoir de l'ombre dans tout le parcours. Et euh, je ne dis pas que j'aurai de l'ombre partout ici, mais enfin, il y aura des, des points où les poulets pourront aller s'abriter. Et instinctivement, un poulet, quand il voit quelque chose voler au-dessus de lui, que ce soit une buse, un avion ou une hirondelle, il a peur. Donc il se réfugie sous les haies. Mais bon, les haies, on le voit, sont surfréquentées. Enfin, c'est quand même une autoroute à poulets, ouais. c'est vraiment impressionnant. Donc l'herbe, maintenant, a du mal à pousser sous, le, sous les arbres. Par contre, le fait de mettre des arbres isolés dans tout le parcours, on voit les, les poulets avancer au fur et à mesure. Il commence à y avoir un peu d'ombre sous ces arbres. Donc euh, voilà, ils parcourent au maximum le, le, le, toute la, la surface. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils mangent de l'herbe, ils mangent des insectes. Et ils mangent surtout autre chose que euh, ce que je leur donne dans les gamelles. C'est très intéressant d'un point de vue financier parce que tout l'aliment qu'ils ne mangent pas, euh, ben, je n'ai pas à le financer. Euh, donc techniquement l'indice de consommation, c'est-à-dire la, la, la quantité d'aliments qu'il qu faut pour faire un kilo de, de viande, il est plus faible. Et quand on voit le coût de production d'un poulet label, c'est 60% minimum de, de, du, du coût de production qui vient de l'aliment. Donc moi financièrement je me retrouve beaucoup plus en, en mettant en place des arbres dans les parcours. Le coût de la plantation, c'est rien du tout. Ça m'a coûté 300 euros pour les pour les, le parcours ici, deux bâtiments. Donc c'est rien, c'est insignifiant. Par contre, le gain, le gain de productivité, il est indéniable. Donc des volailles plus calmes qui mangent moins. Donc il y a un retour sur investissement dès la première année, c'est évident. Et ensuite, de, de, ensuite, on a quand même ce capital bois en place et ce plaisir, cette image. On est amené à ouvrir nos, les portes des, des exploitations aux clients de, de grandes surfaces, des bouchers, des, et même les particuliers. Euh, on est fiers de montrer aux gens la façon dont on élève nos volailles, et, et ça c'est important aussi, ça. Le, le fait de, de montrer ce qu'on fait et euh, en plus si c'est beau, ben, on a plaisir à aller voir nos, nos volailles, aller dans les parcours, c'est quand, quand même super chouette. Et On parle bien-être animal mmh. au niveau des volailles, c'est clair qu'au niveau bien-être on est, on est tout bon, mais il y a aussi le bien-être de l'éleveur et quand, il arrive, enfin, quand on arrive dans nos parcours plantés comme ça, c'est super chouette, hein, on est super contents. Au niveau entretien des arbres, euh, on essaie de, de, de conduire au maximum un tronc droit euh, pour pouvoir l'exploiter par la suite. Donc là j'ai fini de, de les conduire à, en, au niveau de, de la hauteur. Maintenant on va les laisser euh, s'épaissir. L'entretien c'est tout simple, c'est euh, en gros deux, deux périodes de taille en été. J'en taille une partie, enfin je taille une partie des branches. Alors c'est très très vite fait hein, au sécateur. C'est même un grand plaisir d'entretenir les arbres, c'est super vite fait. Et, pour combien de temps à peu près Pff, Je petit passe en gros euh, de deux heures trois heures enfin sur le parcours mais en y allant doucement quoi là par contre maintenant enfin aux dernières taille j'ai été obligé de prendre une échelle bon euh, mais c'est pas c'est pas du tout du tout un problème hein. ça, ça se coupe ouais. tout seul bon les branches je les ai laissées euh, se décomposer euh, sur place sol, hein. mais euh, voilà c'est quand même un, un grand grand plaisir d'entretenir les arbres ce qui compte vraiment c'est la préparation du sol la préparation du sol c'est déterminant sur la, la pousse de l'arbre. Et donc, le fait d'avoir travaillé le sol au, au tractopelle et d'avoir mis du BRF, ben, le boulot était fait. Une fois que ça s'est fait, ouais. euh, maintenant, c'est que du plaisir. Est-ce que tu peux rappeler l'âge qu'ils ont, ce, ces arbres Ce sont des arbres qui, qui sont sur leur sixième année. Donc là, bon, on a déjà une belle hauteur de tronc. Ça suffit, là, c'est bon. Hein. Super. C'est bon. Mmh. En termes de prédation, euh, on est entouré de bois. C'est bon, vrai qu'il y a encore des, des, beaucoup, beaucoup d'endroits où on a des arbres, des haies anciennes, euh, des buses, des rapaces, il y en a. Euh, Jusqu'à présent, on n'est pas du tout embêté parce que nos poulets la belle, sortent à partir de. Euh, peu, au dernier caraf, le cahier des charges, c'est 42 jours, donc on a des poulets un peu gros. Tout ce qui est buse ou rapace euh, n'a jamais vu de poulet de, de, de jeunes poussins. Donc des poulets un peu gros, ils font 800 grammes autour des 800 grammes, 900 grammes. Donc euh, c'est trop gros, enfin, et un nombre trop important. Elles n'attaquent pas. Je n'ai jamais vraiment été embêté par, par, des, par des rapaces. Seul problème, c'est vrai que euh, les rapaces ont tendance à vouloir se poser sur les arbres, euh, oui. puisque ce sont des. On les conduit en, en, en ogé, euh, on les conduit vraiment. De façon à pouvoir les exploiter aussi euh, par la suite en, en capital bois, mm -hmm. et euh, elles ont tendance à casser des branches en hauteur. Donc euh, la parade là-dessus, c'est de mettre des, des piquets avec des perchoirs plus euh, plus costauds pour éviter qu'elles se posent sur ces arbres. Maintenant, de toute façon, euh, vu la taille des, des arbres, c'est euh, pratiquement gagné. Je ne vais pas aller plus haut ouais. au niveau du tronc, donc euh, je ne vais pas. La, la prochain projet, c'est cette année, euh, c'est euh, sur une bande enherbée, euh, mise en place. Il y a, y a une, une végétation spontanée qui s'est mise en place, donc je n'ai pas entretenu le fossé volontairement. Et euh, j'ai beaucoup de freines qui poussent en bordure. Donc ça fait maintenant une dizaine d'années et là je vais les conduire en trogne. L'intérêt des trognes, euh, je pense, à terme, c'est euh, changer ma chaudière et peut-être travailler avec du bois, du bois plaquette. Euh, parce que je n'ai pas envie de travailler avec du bois bûche pour, pour une chaudière. Donc le bois plaquette ou, ou alors le granulé de bois. Euh, ça nécessitera quand même des investissements mécaniques, enfin euh, de, de matériel mais euh, je, je, je me chauffe au fioul, donc euh, ça me fait râler d'avoir toute cette euh, matière en place et de ne pas pouvoir l'exploiter. Donc il me tarde vraiment que ma chaudière lâche et je, passe, je fais le pas, puis de toute façon, je pense que je vais faire le pas avant. Et ça, c'est génial aussi de, de, de prendre le temps de se balader euh, sur, sur nos terres et de, de reconnaître le, la plupart des essences d'arbres et même les... Après, ce qui en découle, euh, présence d'orchidées, énormément ouais. d'orchidées dans les, dans, dans, dans les, dans les, les friches. Euh, là aussi, c'est un grand, grand plaisir d'apprendre à reconnaître tout ça.